Manger. Tout le monde mange, mais beaucoup ignorent ce qui se cache dans leur plat. Prenons cette pizza. On peut y voir de l'artichaut, de la tomate, du poivron. Mais dans la farine de blé qui compose sa pâte, se cachent par exemple des protéines que l'on appelle gluten. Aussi inoffensives qu'elles puissent paraître, ces protéines peuvent provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes. Des aliments nuisibles comme ça, il en existe des dizaines, parfois oubliés par les restaurateurs et entraînant des risques pour les intolérants et les allergiques. Le choix d'un établissement adapté devient alors difficile. C'est pourquoi la communauté Allergie au resto s'active à partager ses meilleures adresses. Adhérez-vous aussi à ce principe d'entraide, puis partez à l'aventure culinaire en toute confiance, que vous soyez en France, au Canada, en Belgique, en Suisse ou bien au Luxembourg.